Arrêtez dans pas tirage li li pa vinn émerde moun li pa kidnapper moun li pa vin tirer sou moun est-ce qu'elle la prend en bois calé est-ce qu'elle la prend en bac à mesdames mademoiselles et messieurs paste mon chèque. frappe fort encore bon message ça peuple tremble le pe pays depuis un bandi débarqué dans bloc balla depuis, on bandits dit, ou vous ak avec manchette Pa pas hésiter, kaka caca, bandit, séparer les bon Dieu, parce que l'éternel, bah, ou possibilité, déjà, pour résoudre problème, si ou ensemble avec méchants. Si c'est moi-même, qu'a dit, ou qu'a pas quoi, on prend le temps des messages, là. Bonjour, bonsoir tout le monde, encore une fois, m'a dit, ou bienvenue sous Chanel Paola. Merci parce que vous partagez, merci parce que vous abonne, et merci parce que vous commentez. ça fait nous plaisir. Donc, tobe sou chanel si vous tomber sous la si là, pas hésiter, activer la cloche notification pour là, pour pas rater aucune vidéo. zami pas jean annoncé, ou pas, manchette, frappé, fort pas <laughs> ici. Non, là, méchant, il Pas hésiter, gayez, caca si c'est moi-même qui ai dit ou caca quoi, mais entendez la parole là, ensemble avec. Mon Dieu. Pral quand je est Pour eux, point de refuge. La mort, voilà leur espérance. Amen. Méchants, yo a pas ici. Bon Dieu, pral quand on est message Mais ça, c'est la papiti, même, non? Oui, lise ça encore pour nous. Mais les yeux des méchants seront consumés. Mm -hmm. Pour eux, point de refuge. Mm -hmm. La mort, voilà leur espérance. Amen. Je me pour aller dans le monde. Je méchant pral boucanin. Consumé pour eux. Point de refus. Ça veut dire pas besoin de côté pour cacher. Caché. Alléluia. Et actuellement, là, est-ce qu'il y a côté côté pour bandit caché? <laughs> Toutes les bandits paniquent, papa, ici. Ce n'est pas seulement M. Azam qui est capable de faire des l'État? Gros bougeois, yo. Yo papa le peu pas ici, mais yo pe, pas gerepo pour yo. Et Ariel Henry fait le chèche pou le di ou, rete tel fret, même si gang yo a tué nou. Amen. Yo papa jouen kote pour yo, kache. Et en fin de compte, qui sa yo kache la mort La mort Bwakale. Pas besoin prophétiser pour dire Tel chef qui mourir, il n'y passer Qui m'a ça mm -hmm. Ça m'a dit pas passer à Il pas passer à Il a Il a Alors c'est ça fois prophète Vous venez dit que l'Eternel oh, mon cher l Éternel, pas un petit ça. Alléluia <laughs> Non l'éternel occupait de grands dossiers grands dossiers l'éternel occupé à défendre les saints yeah. il pas de temps parce qu'il résout le problème méchant déjà yeah. amen nous besoin prophète bon dieu pour venir ici pour dire nous comment pour nous comporter nous Yo dis non, manchette pas là-dedans. montrez nous comment pour nous prendre Somme 94 pour nous tirer son bandit. Amen. <coughs> oui. Dis nous comment pour nous prendre Somme 94 et pour nous tirer le bandit et pour vous bandit à tout. C'est manchette qui mette le bandit à terre. D'après ne sais de pas plus. Mais quand nous commençons à prendre manchette, Papa isien, qui s'est va passer? commencez commence à parler. peur. Je dis Abdu, c'est nous même qui sortent. Peuple a imbécile. Peuple ceci, si, peuple cela. C'est ça qui passe, bandi ou la. Ou ka pas comprendre? <laughs> bandi ou panique, peuple haïtien. Bandi ou frustré. Yo peur. Bandi a cravate, kou, a sapate. Yo peur, peuple haïtien. Mais tant dat, nous t'a brécité, somme fait jeune. De insécurité. Insécurité te j'aime résout. Mais kou nou pren manchette. Parce que, bon Dieu dit nous. Des moments pour nous briller mais des moments c'est à l'action pour nous blesser. Malgré le peuple Israël, le peuple bon Dieu mais ça parfèle pas de guerre mais pour ça pour le battre ensemble avec l'autre. Est-ce que c'est dit comment Dieu a tiré de l'autre? Non, c'est coupé et Dieu a tiré en pile n'aïoté. Mourir, il a transporté la victoire tout que de l'avoir perdu. Hm. En des moments chaque nous papas ici on a passé pasteur. Ah? Vous voyez le sang de Jésus, son bandit, et puis je t'en des fièvre les moi m'affèle tout. Je mm -hmm. tire le sang de Jésus, son série de bandits. On mm va -hmm. gagner deux semaines. Hein? Mm -hmm. Le sang de Jésus, pourquoi mm -hmm. faire, <coughs> non? Il y a sept coups de biou. Mm. Malheureux, il a couché la kaye, il la a compté million. Oui. Il <t 'un> y a fait 7 coups biou la de biou pasteur et puis l'autre a passé sous le la, il y a rançonné, <t 'un> il hein? y a 5 bouquets de l'argent. Quand mettre mette on va ça tout de paix. Et à l'action, il a un temps pour prier, il a un temps pour passer à l'action. c'est pas passé, Mais ça, c'est important. Et puis, il y a un il a même le sang de Jésus sur les Biou! Le sang de Jésus, biou! C'est Et vrai. méchant dans le pays. Pour que ça, c'est son seul ouvrir Et surtout pour tout le monde. Le journée, je voulais dire à vous chère, vous vous allez vous tout le monde. Je voulais dire Je dire à tout le monde. Je le monde. Je tout le monde. Je à le monde. Je c'est vrai, à ce tout qui monde. mal voulais dire à tout le monde. Je voulais dire c'est vrai le monde. Je c'est vrai, je dis que y a plus de 180 gangs dans le pays d'Haïti Vous choisissez une pour tirer sur lui Et l'autre c'est pour où Vous avez compte là. Effectivement Vous voyez ça Vous avez l'argent qui ne se pas bien Exact Vous comprenez ça moi-même Moi-même, je ne prophétiser, pas mais bon Dieu a délivré. Amen Amen, Alléluia, grand oui. Lumière méchante, qui est pour un qui ça? Éternel Et du faux, il cap a à. boulet. Il Ce sera de briller. La mm -hmm. suspense. On leur entend des bruits méchants encore. Amen. Les grands méchants, côté ça, l'éternel fait. L'éternel fait. qui le Éternel quoi, quoi, quoi, quoi, quoi, dans le ciel là. Ça veut dire que l'Éternel a un problème. Non, le méchant a sur nous. Hein? Il prend tant temps pour faire qui ça? L'Éternel se rie du méchant. L'Éternel rie tête -li. Pas penser parce que le pays a chargé méchant, l'Éternel maintenant en mâché. Après réfléchir ça pour le faire. Non, l'Éternel a pris dans le ciel là. Moi-même, je connais rat dans la caille. Je suis un père, aime tant nez, on a été mangé pour me chercher. C'est mm. <laughs> ben Parce on ne peut pas m'apprendre quand même. Père, déjà là. L'éternel donne pelle pour méchant déjà. Il va rien être chargé pour méchants. Mm. le méchant a passé à bout de cabri de job là, il n'a pas occupé. Oh, parce que les méchants ont brillé. C'est parce qu'ils prennent l'éteinte effectivement et c'est ça qui a là <laughs> nous capable ouais ba di si yo fait yo fait yo fait yo fait yo fait papa ici yo fait parler de tout il y a rache bien hmm. c'est éteindre messieurs, ou pour et ou c'est éteindre là et ou capable comment messieurs, yon frustré comment yo fâché ça pas fait du bien du tout les pral anéanti à jamais, jamais. Et est ce nous quoi ça comme ça amen dit si pour bandit, vous n'avez pas compris ce a vous dit. pas si bandit avec gros âmes, vous pouvez tirer sur nous. Si vous dites, pasteur. bandit, dans l'église avec gros âmes, vous n'avez pas ça. Ah bon? Vous pensez que c'est quelque chose qui est il mm -hmm. e mm -hmm. mm -hmm. y mm -hmm. so mm -hmm. de de de a un homme qui dit comme ça, c'est pas pasteur à père. Chercher un... Comment un nesting room Pour mettre un à pour ne manger pasteur père et un père et un père père et a combat Un commissaire du gouvernement sorti pour mettre en prison. Il y a un des avocats qui disent que y a des commissaires ou qui ça La voie prend mm -hmm, uh -huh. la caille, moi. M'voie 10 La voye c'est pour tout les soldats. Je ne pas pile, mais c'est pour les mêmes mêmes mêmes mêmes mêmes mêmes mêmes mêmes pote mbali, mêmes mêmes mêmes mêmes mêmes mêmes mêmes est-ce que ces commissaires n'ont pas fait confiance, mais dis-nous pas. Un pasteur dans le pays d'Haïti doit disposer pour gommer contre les bêtes d'Haïti. Ah bon Et ça, Ça veut dire là, une série de dirigeants. Il y a pas de dirigeants pour ces bêtes. Il n'y a tellement pas de responsabilité. C'est ça. Non, là, m'confuse dans l'évangile, la Pasteur. L'a dit aux bet, mais ça, ça v'le dit, m'ba comprendre. Paul, te goumen, Bible a dit non, contre le bêtes de ». «Bet Bête aïti au red, parce que bet de mm -hmm. bet Haïti, yo. Eh! Eh! Sotim la, bet aïti au red, mais de qui bet ou v'le parle? De qui bet ou v'le parle? Parce que m'conne, nous gon ti forêt set mais gon série des bêtes nous pa avons... genn nous pa genn yo en bas forêt donc l'homme dit bête mettez nous puis clair pour nous connaître de qui bête ou voulait parler pas un lion pas un tigre pas un bête ça yo et te me soumen parce que me confuse dans l'évangile là là ouais démon qui sous tête pays d'aitio OK puis so, terrible parce démon dans tout le monde Sois dim là des mots qui sont sous tête du pays d'Haïti, il un relais, qui action des pour qu'ils soient en déclaration comme ça. Là, Saint-Domingue n'est pas un démon ça. Ah bon Est-ce que j'aime dans Saint-Domingue, il y a boule dans caoutchouc Non Un haïtien, pour l'autre haïtien, il met un caoutchouc dans la tête, il met gaz, il met du feu. Mm. Dis-moi, l'autre beau frontière ou pas fait ça, non? Non? Nous faisons élection même les havais ou Élection par où à 5 heures, ou résultat. Son mm -hmm. président qui là déjà élu, remonte encore. Pas de nom pétat tiré. Élection par nous pas bon. <laughs> Avec nous, nous sommes sérieux des démons en personne. Nous sommes équipe de bêtes en personne. C'est simple, les fainéants, nous comprenons. Nous sommes équipes de démons. Et ça fait vrai. L'autre pays a des résultats, tout le est passé normal. Et bien, dans pays d'Haïti, faut nous battre. Si nous, les eh, gens qui ne font des coquins, les pas tomber exact, nous dit, qu'il faut que l'élection soit refaite. Gardez l'évangile, papa. Nous sommes refaire encore un an après. Le mm -hmm. président a monté, il a persécuté le juge sur tout. Adjé, garçon, vous comprenez ce qui est. Vous comprenez bien, oui, vous avez suivi. y a des démons des démons. Dans toute boîte l'État. Imaginez, nous avons fait campagne. Nous fait campagne. Nous dit l'élection, nous pas de la préfète. Nous refait. hein Refait l'élection, refait. Nous le président encore. Nous n'a pas Et puis, elle passé persécution, persécution, persécution. Jusqu'à ce que nous avons tout le monde Non, nous c'est Non. Nous temps. vrai. Là fait Ah? Mm. Ou ouais, c'est même des mois hein? C'est pas même yo, non. Chaque pays pa mm. mm. hey. <laughs> mm. pa oh, a un lot de Mais pas nous pires. gel rouge pour mettre coq. Tu as Oh, de potes. Tu as <laughs> lè, se bon je nous. le En tout cas, dit Mais hélas, nous déjà mmh. dans le pays, a déjà... Je ne pas faire des sur en manchette, je dit. que la vie éternelle dans la manchette là. La <laughs> manchette là sont options. La manchette là sont options. La pour gayer caca seulement. Amen. Amen. Gayer caca, c'est pour s'en gayer manchette là. Depuis qu'un homme est avant 13, 20 ou la caillou, Oui, il va boucher. Porte l'église avec Zamouna main. Ou pas un problème. Mon là, c'est pour les gens qui ont été kidnappés fidèles dans l'église. Ou gayés, cacao. Pas bien faire des sur ça. Sa. Sans détail. Sans détail. Amen. Sans détail. Mais si on ne peut pas, j'en pour le dire, je me converti, je me Et d'ailleurs, dans le pays d'Haïti, si un chef de gang est converti, dans quelle église il peut aller? Mm -hmm. Belle question. Excusez-moi. Qui passe-t-il qui a converti un chef gang <laughs> ben, Pour un chef gang, t'a converti. Je qui passe-t-il, je ne pas qui passe-t-il. qui passe t parce que dernièrement, go tu passes chef de gang, tu le jeune convertir, il te dit non. chef de gang, pour pas converte, c'est lui-même qui a converti, il lui-même qui a eu pour convertir chef de gang. Je ne sais pas qui a converti le chef de gang. Pour qu'il dit ça ou même Parle ensemble avec nous. pour convertir. ça ça? un tel. un message qui dit, vous mettez tout mal, ou, et t'as trop facile, chers amis. Mes amis, attends, fin de tout y'a, tout yo, tout yo, tout yo, tout et puis, ouvi nous vins jouen Jésus. Ou, vin, ou, hé hé hé! Eh! Ouvi nous vins jouen Jésus, et puis, Jésus prend la voe, et vous prenez prêcher l'évangile, après tout le monde fin de tout, après quand de l'argent, fin de voler, après le kidnapper. Ah, mais Jésus, ça son ah. ou, a mon mais jésus, ça son pi, Ou tout le monde mon de mes mais et puis, L'orgade ou we jo a vire l'envers Ou venir pasteur ben pasteur vinn bo découte bib na tête tu tandi dire wale nan bras seigneur amen gloire seigneur <rire> ça piment mal passé quoi beau sale ah ton moun taval val quoi beau sale toi nan le seigneur amen un grand mambo volet, assassin kaplata, toute qualité malpropreté propreté seigneur mes amis et moi-même côté mal et tout moi-même qui, baille toute la vie m'a servi, bon Dieu, Manger des racine pour me subsister. Mache à pied mal prêcher l'Évangile. Je bat-moi en, en route là. Je passer mes aimes, tomber, me lever, l'ouga où à courir pour manger. Mm -hmm. Et puis mes chants même. Il est après la Hein? Ah? J'ai dis, bon Dieu, sauver oh, mais bon Dieu, sauve. Bientôt, pasteur Ballon on met ça et vous le répétez, on la prière. Seigneur, Seigneur, viens devant, viens devant, pas donner péché, pas donner péché. Amen. Amen. Et puis le sourire. Amen. Mettez ce <rire> déo, cassé <Yeah>. coumoun, volo, fait kade Jacques Soufi, couche chaque garçon, hein? Et puis après ça, le Seigneur a même quand même. Et puis moi-même, peut-être que moi, je commence à virer là. Parce que quand il y a gens qui font des prières pour qu'ils soient morts, ils refèlent, ils retourner dans la sauterie. Exact. C'est vrai. Je mm -hmm. suis un petit journal, la foi apostolique, je suis abonné avec le journal, ça, chaque mois, je veux au jour. Je de découvrir un journal et je chaque journal. Je vais voir que je vais vous Des gens qui sont convertis 7 fois, 14 fois, 21 fois. Je mais c'est quoi l'histoire? Ils sont à l'église, ils prient pour, après ça, ils sont allés. Les gens qui disent qu'ils sont volants, ils volants, homosexuels, ils tous homosexuels. Je ne coupe pas bonnement, je je ne vais pas un journal mal propre. Et puis il a fait loin pour, pour vous montrer comment on a repenti. Mais combien de fois on a repenti dans le seul péché Mon pasteur loi. Mais mmh. la cité où tout est ses l'éternel a empêché de citer nous, nous. Hein Ou bien on doit prononcer nos idoles là, non D'après la Bible. Mais il y a un pasteur qui a un calendrier, un Il y a un pression a besoin de se Satan, ruisé, il prend la pause. La Bible dit il vit en vêtement de brebis. Mais au fond, c'est sous des loups ravisseurs. Il n'y a pas besoin de prophétiser pour dire méchant est mourir. Mais il y a de nous si le grand est là toujours, si le mettez là toujours. Tout allait. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, pour vous calmer, à mettez les choses dans mes bandits, puisque le moment pour nous vivre dans la paix et la sécurité. Je vous remercie parce que vous suivi avec attention. Merci pour la fidélité et la patience. Je vous remercie parce que c'est lui-même celle qui capable de protéger la vie et la santé. Rendez-vous à comme ça pour une autre vidéo. Bisous, bisous et love.